Je suis Kevin Sop, euh, étudiant en licence en biotechnologie à l'université de Douala. Euh, mon expérience avec WebDev Foundation, oui, c'est de ça qu'il s'agit. Déjà, je connais WebDev depuis quelques années déjà, je dois dire. Euh, mais c'est ma première fois de participer en tant que volontaire à un des projets de WebDev. Oui. L'expérience en, en elle-même... Je dois dire que c'était vraiment, vraiment cool parce que déjà, je suis, je suis euh, étudiant impliqué dans les, les associations étudiantines déjà. Oui, je suis volontaire, je travaille avec plusieurs autres associations, ONG et organisations. J'ai déjà eu euh, à avoir quelques expériences avec, oui. Donc, je voulais déjà, cette année, essayer, de, de, de, essayer quelque chose de nouveau. Et c'est cela. Ça, ça s'est très, très bien passé même. Le volontariat... Je dois dire que c'est quelque chose de bien parce qu'aujourd'hui, le volontariat aide, peut ou peut aider plusieurs étudiants ou plusieurs jeunes dans le CV. On peut dire si quelqu'un travaille une année, par exemple, gratuitement, mais dans son CV, quand il va chercher de l'emploi, on se dit, par exemple, mais si celui-là a travaillé avec une ONG pendant un an gratuitement, c'est qu'il peut travailler, se donner à fond dans ce qu'il fait au quotidien. Donc c'est pour ça déjà, j'invite tous les jeunes à, à, à, à, à s'impliquer encore de plus en plus, de plus en plus dans les associations, dans les organisations, dans les ONG. Mon expérience, oui. On a eu à, à, à donner aux enfants l'occasion d'avoir des vacances utiles, de ne pas l'oisiveté, de fuir l'oisiveté, euh, euh, de pouvoir avoir une occupation. C'est ma première fois d'être ici à Bangoa. C'est ma, ma première fois de découvrir la localité. C'est déjà cela aussi que le projet m'a apporté. Le projet aussi m'a permis de découvrir une autre facette de moi, de pouvoir être enseignant, de pouvoir transmettre des connaissances à d'autres personnes, sauf que je n'avais jamais fait avant. C'est ça que j'ai pu découvrir en moi pendant le projet. Et d'autres personnes avec lesquelles j'ai travaillé aussi ont pu euh, euh, euh, euh, révéler en eux des qualités qu'ils n'avaient pas. Aussi chez les enfants, oui. Le projet a permis à certains enfants de s'épanouir, d'améliorer leurs techniques, leurs capacités, leurs savoir-faire dans plusieurs euh, dans plusieurs choses, comme peut-être euh, l'informatique, les langues, d'apprendre plusieurs autres langues, l'italien, l'espagnol, euh, le français même qu'ils parlent déjà, d'améliorer leur français et également l'anglais. Également l'anglais. Donc, j'invite comme ça les parents plusieurs parents à, à, à, à amener leurs enfants dans les, les, les, les années futures à participer au projet parce que c'est l'un des problèmes qu'on a, on a eu à rencontrer pendant le projet. Certains parents un peu, euh, un peu sceptiques se sont dit mais pourquoi mon fils va aller, pourquoi ma fille doit aller donc j'invite les parents comme ça à, à, à amener leurs enfants à participer à des projets pareils. Donc euh, merci encore à web Day Foundation et Courage pour les années à venir, courage pour le travail abattu. Merci. Merci.